Bonjour, vous êtes fondateur d'Office Rider. Bonjour. Alors Aujourd'hui, on va parler d'économie collaborative. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie collaborative Alors Finalement, l'économie collaborative, on entend beaucoup parler effectivement maintenant. Moi, je pense que c'est quelque chose quand même qui existe depuis un moment. Mais euh, la technologie a un petit peu boosté effectivement cette économie-là en rendant effectivement tout ces, ce processus de, de mise en, en commun des ressources et se partage beaucoup, beaucoup plus simple, justement, à travers notamment des applis, des sites internet, etc. Donc, comme on peut voir aujourd'hui, ça couvre beaucoup de domaines, que ce soit effectivement la mobilité, que ce soit les espaces de vie, mais aussi de travail, comme on va en parler aujourd'hui. Et je pense effectivement, elle a certaines limitations, mais elle a un, effectivement un énorme potentiel, puisque je pense qu'à partir du moment où il y a un réel sens économique, derrière ces initiatives et dès que ça fait du sens effectivement c'est quelque chose ben, qui doit qui doit effectivement avancer progresser et, et par rapport effectivement à tout ce qu'on peut voir notamment vis-à-vis euh, -vis de la concurrence déloyale ou, euh, ou ce, que, ce que peut faire l'état vis-à-vis de, de certaines choses qui sont faites dans, dans ce contexte là euh, tant que ça fait du sens ça doit aller euh, effectivement de l'avant alors vous êtes fondateur d'Office Rider donc Office Rider c'est un peu le Airbnb des, des entreprises, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça Alors effectivement on est, on est déjà surnommé effectivement le Airbnb des, des professionnels. Euh, nous ce qu'on qu a eu en fait comme, comme prise de conscience alors qu'on était nous-mêmes une start-up à la recherche d'espaces de travail accessibles, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'espaces chez les particuliers, qui étaient laissés inoccupés pendant la journée, mais qui pouvaient être totalement utiles à de nombreux professionnels, qui, sont, qui plus est de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Euh, donc tous les professionnels euh, nomades notamment, qui pourraient avoir besoin euh, d'espaces de travail la journée euh, de manière euh, flexible, euh, accessible, euh, conviviale. Et euh, l'offre d'Office Riders correspond tout à fait à ce besoin-là, puisque les particuliers sont maintenant invités à transformer leur logement en espace de travail la journée, euh, lorsque ces espaces sont, sont inoccupés. Et ces espaces euh, si, si, se situent dans quelle ville C'est plutôt Paris ou euh, il y a d'autres villes dans le monde alors voilà, nous comme on adresse vraiment un enjeu aussi de coût de, de, de l'immobilier, on s'adresse avant tout aux grandes villes. Euh, c'est effectivement là où l'enjeu est le, le plus présent. Euh, on a commencé à lister nous les premiers espaces à San Francisco, puisque c'est là qu'on avait eu l'idée au départ. Euh, mais quand on est rentré en France, on a rapidement pris conscience qu'il y avait énormément de personnes qui allaient être très friandes de, de ce type de service-là. Euh, et on a rapidement en fait augmenté le nombre de listings sur Paris. Donc, qui en fait de notre première ville, on va dire, pour Office Riders, puisqu'on a dépassé la centaine de listings actifs aujourd'hui à Paris. Et euh, ce qui fait de nous aussi le, le plus grand coworking space de France, comme, comme on, a, on a annoncé il y a quelques semaines en, en se lançant. Euh, maintenant, on reçoit d'autres demandes, d'autres villes, euh, notamment Berlin, Bruxelles, d'autres villes européennes, mais aussi ailleurs. Donc euh, voilà, pour l'instant, nous, on se concentre vraiment sur Paris, mais, euh, mais on, on serait content d'aller sur d'autres villes rapidement. Et si demain je lance ma start-up et, euh, et que je désire euh, louer un espace professionnel, combien je dois payer par jour? Alors nous, euh, sur ce type d'usage, donc euh, coworking, euh, start-up, etc., on essaye effectivement d'être toujours à peu près euh, en dessous des, des prix euh, des, des espaces de coworking classiques. Euh, donc on est autour de 10 euros par poste, par jour. Euh, selon effectivement le type d'espace, ça peut monter un petit peu plus haut, 15 euros par jour. Maintenant, on a aussi euh, des hébergeurs qui font des efforts, qui mettent euh, des équipements supplémentaires, euh, des services en plus. Euh, donc voilà, ça va dépendre un petit peu aussi euh, le, le type, le type d'hébergement que vous allez euh, solliciter. Des services en plus, euh, notamment des machines à laver par exemple Alors par exemple, ça c'est une petite anecdote qu'on a, mais euh, effectivement euh, si vous souhaitez faire votre linge en même temps, euh, que vous travaillez, c'est quelque chose qui peut être rendu possible chez les particuliers, puisqu'ils vont souvent disposer d'une machine à laver et ils vont être prêts à la mettre à, à disposition. Euh, ce qui peut être malin effectivement pour euh, éviter de perdre du temps à la laverie et euh, profiter plutôt de ce temps-là euh, quand vous travaillez la journée. Alors en France, on a un, tout un tas de contraintes légales. Est-ce que vous en subissez un peu les conséquences avec, euh, avec ce type de service Alors oui, effectivement, un, un petit peu. Maintenant, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on on on est quand même derrière un, un bulldozer qui est Airbnb. Euh, on est un peu dans, dans leur sillon. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup d'eux et beaucoup de ce qu'ils ont euh, déjà fait jusque-là. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, nous... On, on suit de près ce que font les gros acteurs et, et généralement, on, voilà, on essaie de, de suivre les bons exemples. Nous, c'est vrai que sur notre activité, aujourd'hui, on n'a pas d'énormes différences d'un point de vue légal par rapport à Airbnb. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin, beaucoup d'informations qui nous proviennent plutôt de, de ce qu'ils font eux. Euh, voilà. Et euh, dernière question, l'avantage de service, c'est surtout aussi euh, l'interaction entre les usagers de... De ce service Alors tout à fait. Nous c'est vrai qu'on avait au départ vraiment l'idée de rendre des espaces de travail accessibles, donc c'était voilà, la grande ambition derrière Office Riders. Mais on s'est vite rendu compte, hein, et puis comme on peut le voir même, hein, sur tout le, le coworking en général, mais qu'il y a euh, énormément de valeur aussi euh, sociale dans ce type d'offres, puisque les, les, euh, les professionnels sont à la recherche effectivement d'affinités aussi euh, avec euh, les autres coworkers, etc. Donc nous, on est en train effectivement de mettre en place euh, sur notre plateforme euh, des mécanismes qui vont permettre ces interactions, qui vont stimuler vraiment la communauté et qui vont permettre effectivement euh, bah, de nouer les bons liens entre les personnes. Euh, voilà, et ça va augmenter encore plus effectivement la valeur que les, euh, les professionnels pourront trouver sur notre plateforme et en particulier les professionnels euh, qui sont à la recherche de, de, de coworkers euh, et euh, etc